Ça la deux ouais, choses. Ouais. <rire> on rentre. Mais dans, dans une dizaine de minutes, on devrait être là. Du coup, oui, dans 10 minutes, quart heures, on sera là. Eh ben <rire> Allez. Ah. Oui, ça va. On ne s'est pas démarré. Très bien. Aussi. Allez. A tout à l'heure. Hein. Hein. Ne nous fais pas voilà. Oh. Ah, ça. Voilà. Oui. C'est je Oui. on peut partir... Ah oui, Vers ça. Bruno, comme ça. Derrière l'argent, là, voilà. oui, ça va bon. Euh, vous savez la démarrer manuellement Normalement oui, oui, dans la main de ville Mais moi je ne suis jamais arrivé Si tu veux quand je roulerai avec ma Diane Là on peut ouvrir le toit ah, oui. Je vais essayer de la remettre un peu en état Belle, voilà. Ah, euh, oui. oh, ça pue ça Non, non, ici c'est très bien. Voilà. Parfait, merci beaucoup.